Oui, c'est dans un feu céleste. Oui, c'est dans revivement de lumière. Voilà. de lumière. Ce feu que les enfants préparent d'herbes sèches de brindilles dans un cercle de pierre. Ils sont à genoux. Pour combien de temps Jamais ils ne s'inquiètent. Comme eux, tu as prié. Ce serait un talus en friche, ce serait un rivage ou une crête. Tu viens, tu ne peux que venir, le feu autour de lui est au feu plus intense ne donne aucun ordre. Tu tombes le masque, tes poings se desserrent, mais tu t'ajoutes, tu te réchauffes, tu te préfères. Contente-toi de l'admirer. Démunis, en gloire, le moindre feu, il n'est que par l'élan qu'il porte du rouge au bleu sans relâche, à sa pointe et qu'il dilate au-dessus de lui-même. Toi aussi, tu progresses, le regard jeune, le regard ne retient que l'air. Voir vraiment de tout l'être jusqu'à pénétrer dans le feu. Les yeux n'ont besoin que d'une aide qui recrée nos forces en les embrasant. À perdre haleine, l'haleine inépuisable, l'offrande, la seule connaissance. Comment pourrais-tu l'interrompre Tu brûleras, tu seras transparent. Le nom de flamme, redis-le, jusqu'à en faire une poignée de sel. Jeter sur les flammes qui fusent, se disséminent, le feu jubile, corps et âme et lumière. Grandir, tu croyais à la mémoire un tas de cendres crépité, rayonner. tu n'as plus à chercher. Où est l'ailleurs, où est le fond, les morts aux côtés des vivants La chair en feu, tu dis grandir en toi. Qui a-t-il d'autre qui te comble à l'instant Échappe au langage afin de poursuivre. Tu le sais bien, tu n'es qu'un hôte. Les soirs sont des matins propices, tous les moments. Si tu ne choisis pas, ce qui t'enivre te recueille, te parcourt. Prouve sa forme exacte, l'éclat, la fumée, les effluves, leurs souvenirs. Tu es le premier, tu hérites. Aucun feu solitaire, lorsque les enfants s'en iront et te transmettront ce visage, où les vents se calment, se déchaînent. Que le feu chancelle, qu'il s'évanouisse, nous le perpétuerons par nuit aride, redoublant de confiance.